Annyeong ok, c'est un holier yes style. Il y a de la k-beauty et du maquillage coréen. Il y en a pour tous les types de peau, donc sèche, grasse, normale, mix, vraiment tout ce que tu veux. Il y en a aussi pour tous les problèmes de peau, donc si jamais ça t'intéresse, eh bien je te laisse rester avec moi. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Donc si jamais ça t'intéresse, et eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On commence direct et on va commencer par le skincare. Donc j'ai pris une première chose qui est une essence de la marque pourquoi est-ce que j'ai pris une essence tout simplement parce que bah, normalement j'utilise toujours comme première étape un tonique et je me suis dit ouais j'aimerais bien essayer un truc qui est un tout petit peu plus épais qu'un tonique. soit l'étape d'après c'est l'essence alors soit tu fais en mode tu prends tout, tout, toutes les étapes genre les 10 étapes coréennes soit tu en choisis que quelques-unes, T'es pas obligé de suivre les 10 étapes de la routine coréenne et en l'occurrence bah, moi j'aimerais passer plutôt sur une essence plutôt qu'un tonique, en gros tout simplement donc celle-ci, attention le nom de l'ingrédient principal je vais l'écorcher c'est les Galactomyces ici, j'ai aucune idée de comment tu dis ça, c'est pas important. C'est en fait des, les champignons, enfin les levures qu'il y a dans le saké simplement, donc c'est ça l'ingrédient principal et qu'est-ce qui fait cet ingrédient-là Il est hyper bon de 1 pour euh, l'anti-âge donc quand tu commences à devenir vieux, et sinon il est bon en fait pour vraiment rendre ta peau, comment dire, essayer de la rendre uniforme, donc par exemple, bah, là tu le vois pas parce que j'ai des produits teint forcément, il y a la lumière ça aide mais voilà j'ai quand même certains endroits un peu des cicatrices à cause de boutons récents qui sont apparus, j'aimerais bien en fait que tout redevienne uniforme, donc je vais vraiment travailler là-dessus, il y a aussi de la niacinamide dedans donc en fait ça, ça permet aussi de rendre hyper uniforme en plus que ça hydrate en fait ton teint et comme ça m'a l'air d'être assez léger honnêtement je l'ai encore pas essayé mais c'est une essence c'est assez léger donc typiquement pour moi je pense que ça va pour tous les types de peau ça n'a pas l'air d'être un produit hyper huileux je pense que ça peut être bien pour tous les types de peau pour tout le monde vraiment pour simplement que tu retrouves ton teint uniforme comme tu l'as à la base donc typiquement voilà le packaging Cosrx avec la bouteille qui est transparente et le petit carré de couleur, et cette fois-ci je me suis pas gourée si t'as suivi mon ancien haul je me suis pas gourée j'ai pas pris du coxir, j'ai bien fait du cosérix donc j'ai hâte de voir ce que ça donne je pense que ça va être pas mal de toute façon les produits Cosrx ils sont géniaux, même si t'es une peau sensible et tout. Franchement, ça fait partie des marques que je préfère. Donc voilà, ça c'était pour l'essence. Ensuite, j'ai pris. Parce que moi j'ai la peau, c'est compliqué. <rire> il y a des endroits où c'est genre. Parce que j'ai arrêté la pilule, donc maintenant c'est devenu un peu genre en mode. De, voilà. <rire> il y a des endroits où c'est genre une machine à frire, tu vois. Il y a tellement d'huile. Il y a des endroits où tu comprends pas, c'est le désert, c'est sec et tout. Et t'as des endroits, ils sont un peu genre au milieu, t'es là. Ok, <rire> je sais pas. Donc j'ai pris tout simplement pour le dessous de mes yeux. Parce que le dessous de mes yeux, genre juste la c'est hyper sec. Alors quand je mets juste mes soins, non, j'ai pas les yeux qui pèlent. Mais à partir du moment où je mets un produit de teint, en général, mis à part la bébé crème de Purito où c'est bon, où c'est la meilleure du monde, et je pense que je le dis à chaque fois. Et voilà. En plus, c'est pas cher. Mais tout le reste, si je mets un petit peu de concealer ou quoi, ça devient, ça fait moche. Alors c'est clair que si tu respectes les 2 mètres de la distanciation sociale, là, c'est bon, tu le verras. Mais bah, si tu te rapproches de moi, tu le verras. Et moi, en fait, je suis hyper perfectionniste avec les trucs du teint. Je peux pas, c'est pas possible. Je me suis dit, je vais essayer de voir si je prends une crème pour les yeux qui est assez riche, et du coup j'ai pris celle de la marque I'm From, I'm From c'est aussi une excellente marque, pourquoi parce qu'en fait leurs ingrédients sont très très bons alors il y a pas mal de parfums dedans, donc c'est pas la meilleure des choses, mais finalement le reste des ingrédients moi je les trouve hyper bien, et j'ai déjà le voir leur Rice Tonner aussi qui est hyper cool et ouais, c'est vraiment une marque un petit peu chère entre les deux, tu vois, entre le pas cher et le cher, mais qui je pense vaut vraiment le coup de tester, et puis donc c'est la Ginseng Eye Cream, donc j'ai déjà testé j'ai commencé à la tester, il en faut un tout petit peu donc ce qui est bien c'est qu'elle va durer pendant pire longtemps, elle est assez épaisse donc c'est pour ça que je pense que pour les peaux grasses ce n'est pas du tout une bonne idée, je pense normal la mix c'est bon à mettre plutôt le soir que le matin, ensuite il y a du ginseng donc c'est hyper connu pour les rides, il y a du collagène et de l'acide hyaluronique donc tout ça ensemble c'est un très beau mélange, on continue toujours avec les soins, je sais pas si tu connais, alors je sais pas comment tu me dis son prénom sans accent anglais, Iram, Iram je sais pas, c'est un youtuber qui parle de skincare et qui parle vraiment des ingrédients en profondeur et je trouve ça hyper intéressant franchement si tu comprends l'anglais vas-y mais en fait il a toujours en fait à l'arrière de ses vidéos 5 produits et un de ces produits là en l'occurrence c'est celui-ci, celui-ci qu'est-ce que c'est C'est de la marque Ionique. aussi c'est une marque j'ai jamais eu l'occasion de tester mais selon lui c'est genre une hyper bonne marque et franchement ça a l'air de vendre du rêve comme ça parce que les ingrédients c'est magique, dans le packaging il s'est fait un peu meurtrir durant le trajet mais ça va, tant que le tube est intact moi ça me va, et donc c'est un gel à la Centella Asiatica, donc déjà de 1 c'est un gel et il n'y a pas de produit Huile dedans, ce qui fait que c'est bon pour vraiment tous les types de peau, surtout si tu as la peau grasse, ça sera nickel pour toi, il y a de la Santella Asiatica et de l'arbre à thé, les deux ensemble ça va vraiment aider, donc déjà c'est hyper bien pour les peaux sensibles parce que ça calme, et toutes les irritations que tu pourrais avoir, notamment à cause typiquement des boutons ou du soleil et eh bien ça va vraiment les calmer et ça va aussi aider si tu as une cicatrice à les faire disparaître, donc la Santella Asiatica actuellement c'est un ingrédient on en entend parler absolument partout tous les produits K-Beauty pratiquement, mais je pense que il y a vraiment une raison et j'ai hâte de pouvoir tester celui-ci, Ce sera hyper bien pour l'été puisqu'il est hyper léger. Dernier produit un peu skin care entre deux mais je pense que à force que je vous le montre dans mes hauls, il y a tout le monde qui le connaît et vous en avez tous marre mais c'est ceci. Ceci qu'est ce que c'est C'est un savon de Dear Klairs. Donc c'est un savon pour le corps que tu mets bah, typiquement dans ta douche et que j'utilise bah, tous les jours à chaque fois que je me douche parce que encore heureux j'arrive plus ou moins à me doucher tous les jours. <rire> Pourquoi déjà un Dear clair c'est une très bonne marque si tu la peau sensible, pourquoi est-ce que je le rachète absolument tout le temps Tout simplement parce que ben, j'ai arrêté justement la pilule comme je le disais avant et la dernière fois que j'avais arrêté je m'étais retrouvée avec énormément de boutons alors notamment sur le visage mais surtout des boutons sur le corps, soit le décolleté. Alors cette fois-ci encore heureux et ça je le dois quand même je pense au produit K-Beauty que je n'avais pas dans le temps, j'ai pas eu de poussée, genre un tout petit peu tu vois mais c'est vraiment rien et ça c'est fou comment les produits ont réussi à sauver le truc et justement j'avais à l'arrière ça a commencé dans le dos et c'est là que celui-ci vient intervenir. Il a, c'est un savon dur, donc il a à l'intérieur du et c'est un ingrédient, un exfoliant chimique. Pourquoi est-ce que c'est important C'est que ça va vraiment venir enlever les premières couches de ta peau pour éviter que les pores se bouchent et ne s'infecte. Et en fait le truc c'est qu'avec l'acné on pense, on se dit ah mais il faut que j'aille avec un scrub et tout, non parce que c'est vraiment, il faut y aller doucement et le scrub est beaucoup plus agressif que l'exfoliant chimique. D'où le pourquoi, ceci c'est un petit bijou, en plus il y a d'autres ingrédients qui vont prendre soin de ta peau, alors juste à ne pas mettre si tu te rases et que tu mets ce savon après, ça brûle un peu. Oui. Mais si un truc à retenir, si t'as de l'acné sur le corps, franchement essaie de lui donner un petit, une petite chance, il est pas très cher et je pense que tu verras quand même des résultats, c'est une très bonne marque aussi. Au passage je donne juste un le truc que je pense qui m'a pas mal aidé, c'est que moi, mes skincare que j'utilise, donc mes produits que j'utilise sur le visage, je les descends vraiment jusqu'en haut du dos et jusque dans le décolleté en fait, tout simplement. Parce que ça permet en fait de prendre soin de toutes ces zones de peau et pas juste ton visage. Ensuite, on passe make-up et on commence par le teint. Je sais pas si tu connais Pony, c'est une make-up artiste coréenne. Elle a aussi une chaîne YouTube et un Instagram et tout, et elle fait des trucs trop beau, je dis. alors un peu moins maintenant enfin dans le sens c'est un peu moins mon goût maintenant mais avant genre elle avait les cheveux hyper colorés et tout, elle faisait des looks que j'adorais, franchement je, je pouvais baver devant son Instagram et tout et elle a toujours un teint parfait et moi quand tu me dis genre teint parfait je suis là mm, oui et elle utilise dans quasiment toutes ses vidéos un produit qui est celui-ci, c'est un concealer donc de la marque Can Make. et c'est tout le temps celui-ci qu'elle utilise genre tout le temps tout le temps tout le temps, genre t'as l'impression qu'elle n'utilise pas un autre et il se présente comme comme ceci, en fait, c'est trois concealers en crème de trois teintes différentes. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est les mélanger pour avoir la teinte qui te correspond. Elle ensuite, elle l'applique avec un pinceau à concealer. Donc, j'en ai commandé un. Alors, euh, par contre, voilà, il a eu un petit souci, le truc ne tient pas vraiment. Mais voilà, j'ai pris le moins cher qu'il y avait parce que j'étais même pas sûre que ça allait fonctionner donc donc j'en attendais vraiment beaucoup de ce produit là parce que tu le vois elle le met ça camoufle hyper bien et le rendu sur sa peau et c'est trop beau en fait t'as l'impression que elle les produits de teint ça se voit pas qu'ils sont sur sa peau je comprends pas comment elle fait et du coup en fait j'ai déjà testé ça parce que j'ai pas réussi à mon... c'était trop fort en fait l'attraction La... vers ce produit là était trop forte en gros j'ai fait qu'un usage j'arrive pas à dire si je suis déçue ou pas mais si tu veux c'est un concealer en crème mais en fait il se transforme en poudre et ça ça me m'énerve un peu mais dans le sens ok donc si tu veux j'ai essayé donc le concealer en l'occurrence sous mes yeux il en faut un tout petit tout petit peu ça c'est vrai il est Très courant, je trouve ça très bien par contre il y a vraiment un endroit sous mes yeux où c'est vraiment juste en dessous du, du coin interne où c'est pas possible genre vraiment dès que je mets quelque chose en plus c'est chiant parce que c'est là où c'est violet mais bon bref dès que je mets quelque chose ça se voit à 15 km et là en l'occurrence ça le fait ça ça m'énerve ça me saoule mais bon je pense que en fait, le problème vient de moi finalement mais pour le reste par exemple bah, j'ai certains endroits où j'ai des veines qui sont là ça a pu quand même camoufler de manière très jolie et très mais il faut vraiment y aller mollo et doucement parce que sinon ça te fait un effet plâtre genre direct, et franchement qu'il faut vraiment être make-up artiste pour réussir à, à utiliser ce truc, et aussi en fait autour du nez j'ai plein de petites veines qui sont pétées et je trouve que ça a fait un très bon coverage, surtout aussi ben j'ai 2-3 petites cicatrices de boutons donc je trouve que ça a vraiment fait le job, donc d'un côté je suis contente et d'un autre côté je suis pas contente, voilà, oui je suis Laura, je suis une youtubeuse hyper efficace, je sais pas te dire si c'est bien ou pas, franchement je pense que si tu n'as pas la peau sèche nulle part, c'est trop bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ce produit-là, il existe en trois types de teintes différentes. Donc ce qui te fait que tu pourras avoir en fait ces trois teintes-là en encore d'autres teintes. Donc si jamais je pense... Je vais dire que ça va pour les peaux noires parce que ce serait beaucoup trop beau qu'un produit genre japonais ou coréen soit fait pour les peaux noires. Mais je pense que si t'as la peau mate, ça peut quand même déjà pas mal aller. Donc je te laisserai aller checker, ou voir les teintes, parce que ça peut... à quoi ça peut te correspondre. Et puis ensuite, j'ai pris des produits lèvres. Mon but était en fait... Je sais pas si t'as remarqué sur les YesStyle et tout. En fait, toutes les marques de coréenne ou japonaise, elles ont du orange, du rouge et du rose. C'est tout. Toutes les gammes, tu sais, genre, t'as peut-être genre 15 rouges à lèvres différents sur une gamme et c'est que des rouges ou des oranges ou des roses, enfin, tu vois. Et t'es là, mais. Vous mm, voulez pas mettre un autre truc, genre, j'ai pas, du violet Et j'ai tellement galéré pour trouver du violet jusqu'à ce que je trouve ceci, je te présente le seul rouge à lèvres violet de YesStyle, mais en fait c'est la marque 3CE dans Style Nanda et en fait il se trouve que c'est exactement la même marque et la même gamme d'un rouge à lèvres que j'ai déjà, juste que je l'ai en corail et quand j'ai vu qu'il était en violet j'étais là, oui, parce qu'il est hyper bien, j'adore parce qu'en fait ça te fait un rendu velouté sur les lèvres et puis c'est simplement celui que je porte là aussi au cas où, j'en suis hyper fan, il est hyper confortable, il s'applique bien sur les lèvres, au contrario de celui que j'ai l'autre qui est un peu corail, qui lui marque les zones de sécheresse celui-ci c'est absolument parfait en plus ils sentent tellement bon la vanille j'ai quelques produits de style nanda et franchement je suis assez convaincue, Donc, si tu veux checker un rouge à lèvres avec un rendu un peu velours velvette et tout je te les conseille vraiment parce qu'ils sont top et puis j'en ai pris un deuxième parce que voilà genre je voulais pas m'en limiter à un ok celui-ci c'est de la marque bibi je connaissais absolument pas j'en jamais entendu parler et quand j'ai vu en fait le nombre de revues qu'il y avait sur YesStyle je pense qu'il y en a en tout cas 250 et je me suis dit ok pour créer 250 revues sur un produit c'est que ça doit être pas mal, j'ai trouvé aussi un qui est censé être un peu violet, je l'ai pas encore ouvert enfin je l'ai ouvert mais je l'ai pas swatché, donc on va contrôler ça ensemble, en fait le packaging est comme ça un peu rouge et tout, alors c'est dans une gamme où il n'y a que des rouges, donc celui-ci est censé être violet rouge on va dire, on va voir, on va essayer de le swatcher oui c'est violet, c'est violet cool en fait j'ai vraiment besoin de violet parce que j'ai que des rouges et tout alors j'adore le rouge j'ai toutes les tentes de rouge imaginables. mais au bout d'un moment tu vois les coréens je voudrais du violet moi je suis contente il est violet c'est top mais si tu veux faire des économies sur YesStyle j'ai une vidéo qui est en fait un annuaire à code promo donc je mets dans le tout premier commentaire de cette vidéo là à chaque fois les nouveaux codes promo donc les plus récents que je trouve comme ça tu peux vraiment profiter un max je mettrai aussi en description toutes les vidéos utiles sur YesStyle et puis si tu veux continuer ton marathon de all YesStyle, style, tu peux checker ma playlist ou sinon une autre de mes vidéos. Allez, salut